Bonjour à tous, allez vous l'attendez depuis pas mal de temps maintenant, je sais qu'il a été repoussé mais il est annoncé pour le 13 septembre, date définitive je vous le promets, on va parler de Star Wars Outer Rim que j'ai eu la chance d'aller un petit peu trifouiller directement chez Asmode. Allez je vous fais une présentation du jeu, des phases, des cartes, enfin voilà on essaie de couvrir le jeu au maximum. C'est parti je suis vraiment vraiment vraiment très très heureux hein, de faire cette présentation euh, de bordure extérieure star wars bordure extérieure donc dans les locaux d'Asmodée. Hein, ma foi on se refuse rien allez j'ai mis en place euh, le plateau euh, de jeu puisque je vous propose c'est que ensemble ben on, on on regarde déjà assez rapidement euh, l'installation, le contenu, hein, un, un petit peu euh, ce que représente ce plateau et puis ensuite eh bien, je vous expliquerai un petit peu euh, les phases, il y a trois phases de jeu et on découpera ensemble ces, euh, ces, trois, phases, ces trois phases de jeu. Alors très rapidement la première chose euh, qui y a à noter hein, c'est ce, ce, ce plateau en, en demi-cercle là moi je trouve ça absolument, absolument génial. Euh, ça donne vraiment un sentiment de tableau de bord. Hein. On est vraiment euh, face à un, à un écran euh, de vaisseau spatial. Et, euh, et vraiment, j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, l'idée qu'ils ont eue de nous présenter ça euh, comme ça. Donc là, ben, on a tout simplement hein, une représentation de la bordure extérieure avec, euh, avec les, les, les planètes. Hein. On va retrouver Mantel, on va retrouver Kessel, on va bien entendu retrouver euh, Tatooine, euh, Takodana et puis, et puis Naboo. Enfin voilà, hein, toutes les planètes. Une grosse partie des planètes sont, sont représentées. Euh, on va euh, retrouver également euh, ici, alors au niveau du contenu, hein, on va faire un petit peu ensemble le, le contenu. Euh, on va se retrouver avec des cartes euh, de rencontres hein, qui sont présentes tout autour du plateau. Donc ça ce sont des rencontres, des, des, des cartes de rencontres qui sont propres aux planètes. Et puis ici, vous allez avoir un ensemble de rencontres qui seront possibles lorsque vous êtes en dehors des planètes, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans l'espace. Ici, on va retrouver au milieu euh, les cartes de marché. Donc, euh, on y reviendra au niveau euh, des phases et notamment des phases d'action au moment où on va pouvoir euh, acquérir euh, des, euh, des pièces. Euh, là, au centre, on a quelque chose qui est extrêmement euh, important qui est donc euh, la base de données, hein, la database. En fait, à chaque fois que vous allez avoir un événement, que ce soit une rencontre euh, ou une action euh, à faire, eh bien on, on ira piocher en fait dans cette database des informations qui nous permettent d'avoir le déroulé, l'histoire un petit peu hein. c'est hein, un petit peu votre votre deck euh, qui va qui va s'épuiser et puis qui va vous donner les informations qu'il faut euh, qu'il faut euh, faire euh, qu'est ce qu'est ce que les gens vous répondent alors c'est très court c'est très simple à lire très rapide très intuitif mais vous allez voir ça marche vraiment très très bien en bas on va retrouver les plateaux des joueurs, donc là moi pour cette présentation j'ai choisi Han Solo et le docteur Afra parce que j'aime bien le docteur Afra, je suis en train de lire la BD en ce moment, il faut savoir qu'il y a aussi la possibilité de jouer avec Boba Fett, avec l'endocadrician, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites avec ces deux personnages, on va retrouver Bosque aussi. Bon, vous savez que moi j'aime bien Bosque. Il euh, y a également euh, Ketsu, Ig 88. Ça peut être très très très sympa. Et puis euh, et puis Jinerso. Je les range. C'était juste pour euh, pour vous les euh, pour vous les montrer parce que je sais que sur certaines vidéos on n'a pas pris le temps de vous les montrer à ce point. Donc je trouve ça euh, très très bien. En plus, euh, ce qui va se passer, c'est que là, on va partir. J'y reviendrai sur ces plateaux. Hein, on va on va partir avec des vaisseaux euh, des bases, mais il faut savoir que vous aurez la possibilité pendant le jeu euh, d'acheter des vaisseaux euh, avec de meilleures euh, de meilleures spécifications. Euh, donc, on va retrouver, ben forcément, hein, le cargo, euh, le cargo. Euh, HWK 290 hein, euh, qu'on a qu'on a dans X-Wing, alors d'ailleurs n'hésitez pas hein, éventuellement à sortir vos figurines d'X-Wing pour personnaliser un petit peu plus, donner un petit peu de volume, même si euh, techniquement le, le, le jeu n'en manque pas. Hein. On va retrouver également bon bah le Faucon Millenium, hein, ni plus ni moins. On va retrouver le, le Chasseur hein, de IG-88, de IG 88. on va également retrouver le Hauntstot de Bosque. On va retrouver euh, le Slave One, évidemment. On va retrouver le Porteur Lourd, que je trouve particulièrement chouette. Franchement, euh, voilà. Ça, c'est un vaisseau. Euh, si jamais un jour, ils ont envie de nous le créer, euh, je veux bien. Je veux bien, que... je veux bien. Je pense que je le prendrai. Et puis, l'appareil euh, de poursuite de classe Lancer. Voici bah, là, il était très, très aimé par les joueurs de X-Wing. Mais moi, il a vraiment pas ma préférence. Je le trouve pas très beau. Mais c'est mon avis. Transporteur léger GX-1, également. Pas vraiment connu au bataillon. Moi, qui suis quand même assez... Pointu sur l'univers savoir, ça doit venir de l'univers étendu. Bon, ça c'est euh, pour ce qui est euh, de disponible euh, dans le jeu. On va regarder ensemble ce, ce tableau de bord parce que ça me paraît, euh, ça me paraît assez important hein, euh, d'en parler. Euh, et puis ensuite on, on, on reviendra sur, sur la partie jeu. Tableau de bord euh, très intuitif, quelles sont les règles du jeu hein quel, quel est l'objectif Comment on gagne euh, une partie Très simplement, euh, il, va, il va suffire euh, d'obtenir au moins 12 points, 12, enfin, 10 points pour les parties débutants et puis 12 si vous voulez corser un peu euh, de réputation. Donc euh, vous allez faire tout un ensemble d'actions. Ça peut être des livraisons euh, sur des planètes euh, de cargaison. Hein, si Ça vous rappellera euh, quelque chose à propos de, de Han Solo qui en avait largué une. Ça peut être si vous avez plus un profil de chasseur de primes euh, d'aller chercher euh, des personnages et de les apporter à leur commanditaire. Voire de les exécuter alors on verra hein, que si on l'exécute ben on gagne moins que euh, si on la porte à, à, à bon port euh, donc à chaque fois que vous allez faire des actions comme ça vous allez obtenir sur votre barre euh, ben des points euh, des points d'honneur et puis à partir du moment où vous avez atteint euh, 10 ben, le premier qui atteint 10 ça met euh, fin à la partie ce que je tiens à dire, c'est que c'est absolument pas un jeu où on va euh, batailler les uns contre les autres. Alors, je vous rassure, bien entendu, hein, il y a la possibilité euh, de faire des combats, il y a la possibilité de se battre contre euh, des, euh, des organismes, hein, que ce soit la rébellion, que ce soit l'Empire, que ce soit le syndicat du crime ou les huts. On va voir en fait qu'ils vont envoyer des patrouilles sur le plateau et qu'en fonction de votre renommée qu'on verra ici, eh ben, vous aurez soit le choix ben, d'obtenir de, d'eux des bénéfices, soit eh ben, éventuellement de croiser le fer avec eux. Et puis, ben, vous allez également croiser en fait, vos, euh, vos joueurs autour de la table sur ces planètes. Mais ce n'est pas parce que vous, vous croisez sur une planète que vous allez forcément euh, combattre. En fait, on ne peut combattre un autre joueur que si on obtient une carte qui euh, permet de le faire. Donc, l'objectif du jeu c'est absolument pas un dogfight euh, c'est absolument pas euh, une course à la, à la castagne, c'est vraiment, vraiment, l'objectif c'est de gagner en renommée et puis eh ben, de faire les missions euh, que l'on vous demande. Je reviens donc sur cette carte, hein. donc ici on a hein, les points euh, de, de victoire qu'il faut euh, réussir à, à, à agrémenter. On va ici placer euh, la carte du personnage, on y reviendra, qui a des caractéristiques, des caractéristiques de combat au sol. Il est associé à un vaisseau, je vous l'ai dit, que l'on va pouvoir changer, qu'on va pouvoir échanger euh, éventuellement en le, en le revendant. Ce vaisseau il, est, euh, il, il bénéficie de cargaison, de modules, euh, et de membres d'équipage donc en fait ces informations là au niveau du vaisseau sont des slots Ce euh, sont des slots qui vont vous permettre de rajouter euh, des cartes où, au fur et à mesure de votre partie vous allez choper des cargaisons et les mettre dans votre vaisseau vous allez choper des modules et les rajouter pour améliorer votre vaisseau et puis vous allez également pouvoir croiser des personnages qui sont ici hein, qui sont sur, euh, sur la bordure et pouvoir les associer dans votre euh, dans votre vaisseau et là on verra que ça va enrichir vos capacités à résoudre certaines actions euh, les vaisseaux, ils ont des caractéristiques qui sont très simples, hein, c'est le déplacement, donc ici euh, pour un chasseur g 1A, on se déplace à 5, sa capacité de combat qui est de 3, et puis sa coque qui est de 4. Alors qu'au niveau du personnage, eh bien là, on a sa capacité de combat. Donc là, en l'occurrence, Han Solo est à 3, et puis ses points de vie qui sont à 4. Alors, je parle de points de vie, mais en fait, il n'est nullement question de trépasser dans le jeu, puisque en fait, lorsque vous êtes à 0 au niveau des points de vie, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous allez, vous allez devoir prendre, perdre un tour pour vous régénérer et puis c'est reparti donc voilà l'objectif n'est absolument pas euh, de combattre ici euh, là en bas au niveau euh au niveau, des, euh, au niveau de la bordure, on va retrouver euh, des pions qui sont très intéressants, qui sont les pions de patrouille. Donc les pions de patrouille, euh, ils représentent en fait les factions euh, qui vont se balader comme ça, qui vont patrouiller euh, dans la bordure extérieure. Et en fait, ces jetons, et ben ils vont se déplacer comme ça en fonction de certaines conditions que je vais vous expliquer. Et puis ils vont se retrouver... Ainsi, euh, sur le plateau. Et puis, votre personnage, bah, lui également, il va se déplacer en fonction d'un certain nombre de sauts. Hein. On voit que, pour l'instant, euh, Han Solo, il a une capacité de 5. Donc, je pourrais me déplacer ici de 5 points. 1, 2, 3, 4 et puis 5. Puis, je pourrais aller euh, sur Mon Calamari. On voit que, dans mon déplacement, euh, j'aurais croisé donc euh, les rebelles. Et en fonction en fait de ma situation par rapport aux rebelles, eh bien, euh, il va y avoir, en fonction de ma réputation, il va y avoir barrage ou pas. Donc ça c'est une notion qui est très très très intéressante puisque tout au long du jeu vous allez utiliser hein, cette, cette barre en fait euh, de réputation et euh, vous allez déterminer si vous êtes ben, euh, plutôt positif avec, euh, avec les rebelles puis plutôt négatif avec l'Empire, si vous êtes moyen avec le syndicat du crime ou si vous êtes moyen avec avec les huts. Si vous êtes positif eh bien, vous pouvez passer à travers euh, sans aucun euh, problème euh, si vous êtes neutre euh, également. Par contre si vous êtes négatif, et eh bien là il va forcément falloir croiser euh, le fer avec euh, avec la section euh, qui euh, qui vous fera barrage et donc engager un combat. Donc cette partie là elle est très très très intéressante. D'autant plus que euh, ben vous vous allez jouer hein, de votre de votre capacité à faire évoluer votre propre réputation. Mais on le verra, il euh, y a des cartes qui vont vous permettre de modifier la réputation des autres joueurs, donc ça c'est très intéressant. Donc voilà, ça c'est pour la partie des pions de patrouille. Ce qu'on va également remarquer sur le plateau, ce sont ces jetons ici que l'on appelle en fait des pions de contact. Donc en dessous en fait de ces pions de contact, on va retrouver des personnages. Voilà, je les retourne. Normalement, je les retourne qu'au moment où je les rencontre. On verra les trous de jeu après. Et donc, ces personnages, ils sont représentés avec leur affiliation. Et puis, on va retrouver un petit chiffre à côté. Par exemple, ici, j'ai Garidan avec la valeur 10. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais devoir aller dans ma database qui est ici. Et je vais aller chercher la carte numéro 10. Donc, il n'y en a qu'une en l'occurrence, mais... On se rendra compte que euh, parfois il y, euh, y en a plusieurs. Et lorsque je retourne la carte 10, eh bien, ça me donne bien l'information euh, que euh, j'ai croisé Garidan. Et en fonction en fait euh, de ma situation, euh, de ma réputation auprès, en l'occurrence, euh, des impériaux, et eh bien euh, je vais pouvoir euh, faire euh, plus ou moins euh, d'actions avec lui. On va la lire par exemple ensemble pour, euh, pour Garidan. Euh, Garidan, donc, c'est un, euh, cet espion euh, euh, Kubas qui vend régulièrement des informations en l'Empire, euh, mais il peut travailler pour vous si vous y mettez le prix. Donc, si vous avez une réputation négative auprès des impériaux, ou positive auprès des rebelles, effectuer un test de furtivité. Donc ça, on verra euh, tout à l'heure en, ensemble comment on effectue euh, on effectue les tests. Si vous échouez, ben, vous déplacez la patrouille impériale directement sur votre case et vous la rencontrez. Donc en gros, eh ben, euh, ce Garidan, il vous dénonce si vous le retournez, que vous le rencontrez, et bien il va tout simplement vous dénoncer si vous avez, si vous êtes plutôt négatif pour les, pour les impériaux ou positif pour, pour les rebelles. Si vous réussissez ou que vous n'avez pas effectué le test, vous pouvez dépenser 2000 euh, crédits pour gagner le membre d'équipage ci-dessous et on le défausse. Alors après, si vous gagnez cet équipage-là, en fait, si vous gagnez ce personnage-là, eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez le rajouter ici dans vos membres d'équipage, vous allez rajouter Guéridan, et Guéridan, il va vous apporter notamment bah, de la connaissance, une capacité de connaissance. On va y venir lorsque j'expliquerai euh, les, euh, les capacités et les tests. Alors, comment se découpe en fait un, un tour de jeu Très simplement, euh, vous avez trois étapes à définir. Vous avez l'étape de planification, l'étape d'action et l'étape de rencontre. Alors, une fois que j'ai euh, euh, mis en place mon plateau, hein, comme ça, avec mes cartes de rencontre de planète, mes personnages en rencontre, mes factions qui vont se déplacer comme ça sur le plateau et que j'ai mis en place mon marché. Alors on voit que le marché, je le mets en place en fonction avec la première carte visible. On verra qu'on va pouvoir venir acheter des cartes. La première chose que je dois faire, c'est choisir une carte. En l'occurrence, pour Han Solo, c'est la carte 91. C'est ce qui est marqué ici, mise en place carte numéro 91. Et au niveau des huts, je pars de facto en négatif. Donc je descends au niveau des huts euh, la valeur négative. Pour euh, le docteur Afra, j'ai une mise en place où je dois récupérer la carte 92 auprès euh, des impériaux. Je suis positif. Bah oui, c'est vrai qu'elle a déjà bossé pour euh, les impériaux. Et en l'occurrence, au moment euh, de cette partie, elle n'a pas encore eu de problème avec Dark Motor. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner cette carte 91 et on va euh, trouver destination euh, euh, Nat Utah, récompense 5000. Donc, je commence en fait la partie en fait, avec une carte qui euh, va euh, me donner un caisson que je dois euh, emmener euh, en, en livraison, hein, un produit de luxe. Et la planète de départ, c'est l'anneau de Kefren. Donc, je vais rajouter cette carte au niveau euh, de mes cargaisons. Juste ici, voilà. Et je vais débuter le jeu, donc avec une certaine somme de crédit, une une valeur en hut négative, et on a dit que euh, j'allais sur l'anneau de Kefren. Donc je vais poser Han Solo sur l'anneau de Kefren. C'est ici que je commence en fait la partie, et euh, je dois aller euh, livrer ma cargaison à Natuta, qui se trouve en l'occurrence... Juste ici, voilà. Donc, là, voilà, ça y est, j'ai mon début de partie. Et je vais pouvoir commencer euh, mes étapes. Donc, mon étape de planification, je vais choisir qu'une seule action à faire. Je vais essayer de vous déplacer d'une nombre inférieur ou égal à la vitesse de votre vaisseau, gagner 2000 ou enlever tous vos dégâts. Je ne vais pas enlever mes dégâts, parce que je n'en ai pas pour l'instant. Je ne vais pas gagner 2000, mais je dois aller euh, sur euh, Naluta. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Le vaisseau, il a une capacité de déplacement de 5. Donc 5, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça m'amènerait ici. Seulement, je ne suis pas obligé d'utiliser tous mes déplacements. Puis pour pouvoir mieux vous montrer ce qui se passe dans le jeu, ce que je vais faire, c'est que je vais décider de m'arrêter ici, sur Rilotte. Parce que vous allez voir que quand je suis sur une planète, je vais pouvoir faire plein de choses au niveau de l'étape d'action. C'est ça qui m'intéresse. Donc je vais me déplacer jusqu'à Rilotte. 1, 2, 3 et 4 vous l'avez vu, je ne suis pas obligé d'utiliser l'intégralité de mon mouvement. Par contre, je me retrouve sur la planète Trilote, et là, je vais pouvoir commencer à faire l'étape 2, qui est l'étape d'action. Alors, maintenant que je suis arrivé sur une planète, je vais faire mon étape d'action. Vous allez voir que le fait que je sois sur une planète, c'est plus intéressant que si j'étais dans l'espace. Donc, il y a marqué « Effectuer tout ou une partie des actions qui suivent ». Je peux livrer des cargaisons et primes. Là, en l'occurrence, je suis sur une planète où je n'ai rien à livrer, hein, puisqu'on a vu que le produit de luxe que je devais livrer, je dois le livrer sur euh, Naluta, donc c'est pas là que je vais le faire. Je peux faire une action « Acquérir ». Si je suis sur une planète, ça tombe bien, je suis sur une planète, donc on va en parler. Et en l'occurrence, vous pouvez défausser euh, la carte du dessus d'un paquet marché ou acheter euh, la carte du dessus d'un paquet marché et résolver le déplacement de la patrouille. On va faire ces deux actions. La première, ça me dit « Vous pouvez défausser une carte » du dessus d'un paquet marché. Ici on a en fait euh, l'intégralité euh, des cartes du, euh, du, paquet, euh, du paquet marché et euh, je vais pouvoir, eh bien, euh, regarder ce qui m'intéresse, et puis surtout, défausser ce qui ne euh, m'intéresse pas. Alors là, il faut que je la joue fine, et puis il faut que je regarde euh, ce qui pourrait éventuellement euh, faciliter, en fait, le jeu de mon adversaire ou euh, de mes adversaires. Donc là, il y a des reliques du passé, par exemple. Euh, ici, il y a des primes, ici, il va y avoir des torpilles à prétons. Ici, il va y avoir euh, des denrées alimentaires qui sont plus des cargaisons à déplacer, un ordinateur de visée qui va améliorer euh, un, un vaisseau et puis sinon un vaisseau euh, à acheter. Le vaisseau à acheter, il faut 10 000 crédits pour le faire. On est en début de partie, on n'a pas beaucoup de moyens, donc je n'ai pas vraiment la peine de m'inquiéter là-dessus. Par contre, euh, Docteur Afra, euh, je sais qu'elle aime bien les reliques du passé. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais lui retirer en fait euh, cette, euh, cette mission-là. Donc Je vais retirer la mission, donc je la défausse tout simplement et puis en tire. Une nouvelle. Donc en fait, ce que je fais là, c'est que je fais une sorte de mulligan euh, de, la, de, la, de, la, de la partie marché et euh, du coup, ben, j'empêche euh, les joueurs d'après de venir prendre cette mission. Alors ça, je peux le faire qu'une seule fois sur un seul paquet. Maintenant, ce que je peux faire, c'est euh, décider euh, ben, euh, d'acquérir une des cartes qui est ici. Alors, qu'est-ce que je pourrais euh, avoir envie euh, Je vois qu'ici, là, il y a un ordinateur de visée, ça peut être sympa. Je pense euh, ça vaut 2000. Euh, les 2000, ben, je les ai je les ai au niveau du crédit. Donc, voilà. Allez, on part là-dessus. Je vais m'acheter cette carte d'ordinateur de visée hein, qui va, euh, une fois par combat spatial, vous pouvez relancer n'importe quel nombre de vos résultats vierges. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, je vais récupérer en fait cette carte. Et cette carte, c'est un module. Et je vais donc la rajouter comme ça ici à mon vaisseau. Donc, en la rajoutant à mon vaisseau, j'ai complété un slot. On voit où, à ce moment-là, bon, là, j'avais pris ce perso-là, hein, mais normalement, je n'ai pas pris ce perso-là. Je l'avais pris pour l'exemple. Je vais le laisser, on va dire que, on va dire que je l'ai récupéré en me baladant. Hein. C'est pour l'explication le, du jeu. Il était ici. Donc, ici, là, on voit que mon vaisseau, il est plein. Donc au niveau des modules, maintenant, bah, si je veux un nouveau module, il faudra que je supprime celui-ci et puis que euh, j'en prenne un autre. En l'occurrence, lorsque l'on fait ça, on troque euh, des éléments, c'est-à-dire que ce module, il vaut 2000. Il me permettra, euh, si je veux en acheter un plus cher, de retirer euh, les 2000 sur le coût total d'un module que je vais remplacer. La cargaison, bah, je pourrais décider de la larguer et puis de changer, puis de prendre une cargaison qui est plus facile, plus simple à remplir. Pour l'instant, on va garder celle-là. Et puis le membre d'équipage. Bah, je pourrais décider de m'en séparer. Tout ça, c'est modulable. Et puis, vous n'oubliez pas que lorsque j'aurai acheté un vaisseau de plus grande capacité, eh bien, euh, à ce moment-là, j'aurai beaucoup plus de possibilités de jeu, puisque j'aurai plus de cargaison, euh, la possibilité d'avoir cargaison au module, ou euh, plus de membres d'équipage, notamment. Donc, j'ai acheté mon module euh, de visée. Et ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je retourne la carte suivante. Donc, je vais retourner la carte suivante. Voilà. Et ici, on va remarquer une valeur qui est très intéressante, une valeur de 4 avec le logo du syndicat du crime. Alors à quoi ça correspond À partir du moment où j'ai acheté une carte et où du coup j'en retourne une pour euh, euh, bah, offrir une nouvelle proposition aux joueurs qui suivent, j'ai révélé syndicat du crime avec la valeur 4. Donc je dois venir ici sur le plateau au niveau de la base de la bordure, prendre le syndicat du crime qui lui va effectuer du coup son premier déplacement et il va se déplacer 2-4 en ma direction en utilisant le chemin le plus court 1, 2, 3, 4 ça va l'amener ici et voilà et là vous comprenez en fait comment euh, les modules en fait les patrouilles vont se déplacer sur le plateau à chaque fois que vous allez acheter en fait une figurine une, une carte d'amélioration vous allez avoir soit les rebelles soit les l'empire soit le syndicat du crime soit les huts qui vont se déplacer en fonction de la renommée que vous avez par rapport à eux soit ils vous laisseront passer facilement Soit, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que si vous avez une valeur négative, vous allez devoir forcément rentrer en conflit. Et ça, ça va se passer dans la phase 3, qui est la phase de rencontre qu'on va voir ensemble. Il faut savoir que dans la phase 2, qui est la phase d'action, j'avais également la possibilité d'échanger des cartes avec un joueur sur la case. Là, en l'occurrence... J'ai pas euh, d'autres joueurs euh, sur ma planète hein, je suis tout seul, mais si Dr. Afra avait été sur euh, la même planète que moi, il est pas du tout question qu'on se foute sur la gueule en fait. L'idée c'est plus de faire des échanges, euh, de faire des conditions euh, de dire bah voilà, moi ta Gargaison, je la prends et puis en échange je te donne tant ou euh, si tu me donnes euh, tant d'argent et eh ben euh, peut-être que quand tu seras en problème, je viendrai t'aider. Après c'est du bluff hein, ça peut être du, du, du poker menteur et c'est là qu'en fait qu'est toute l'essence du jeu parce que euh on se rencontre beaucoup dans le jeu. On se croise beaucoup dans le jeu. Et un des gros soucis, par contre, du jeu, et ça, on en a parlé. J'en avais parlé avec José au début de la vidéo. C'est que vous allez avoir quand même des phases où, ben, vous êtes en attente de jouer. Et donc, dans ces attentes-là, ce qu'il faut faire, c'est éventuellement développer votre mécanisme de jeu, développer votre stratégie. Et puis, commencer à assurer des alliances ou assurer, assurer. Si vous devez, par exemple, rechercher un personnage, parce que vous avez une tête, une tête à chasser, vous pouvez faire une négociation avec un joueur qui l'aurait croisé, qui l'aurait vu, et puis qui vous dirait, ben voilà, je l'ai pris, il est dans mon vaisseau, il est possible qu'il l'ait pris en équipage, et puis qu'il décide de vous le livrer. Alors ça, c'est totalement, totalement ubuesque, mais ça pourrait arriver. Bref, il y a vraiment énormément de subtilités dans ce jeu. On va voir la troisième et la dernière étape qui est assez importante, qui est donc l'étape de rencontre. Donc là par contre pour l'étape de rencontre, c'est comme pour l'étape de planification, on ne choisit qu'un euh, qu seul élément, hein. il n'y a que dans l'étape d'action que l'on peut toutes les faire au moins euh, une fois. Donc euh, l'étape de rencontre, c'est combattre une patrouille qui serait hein, sur le même slot que moi, euh, obligatoire si la réputation est négative. Donc si je croise une patrouille sur le même slot que moi et que je suis en négatif par rapport à la faction de cette patrouille, je suis obligé de la combattre et d'entamer un combat avec elle. Je ne pourrais donc pas faire les deux autres éléments de rencontre. En l'occurrence, là, je suis tranquille. Je n'ai pas encore de faction sur le dos. Je peux résoudre une rencontre, d'accord, ou résoudre un pion de contact. Alors, résoudre une rencontre, c'est résoudre une des cartes qui est ici. Et résoudre un pion de rencontre, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure ici. C'est retourner un des deux pions qui sont là. On va faire les deux pour l'exemple. Admettons que je décide de résoudre une rencontre, je vais retourner ce pion-là, je vais tomber sur 4 L -O -N Avec donc on voit que c'est un droïde, on voit la valeur 2, donc vous vous souvenez au début de la vidéo, je vais venir sur mon deck, ici, je vais aller chercher la carte numéro 2, voilà, et je vais la lire pour voir en fait ce qui se passe dans ma rencontre. Donc dans la rencontre, il y a marqué, vous pouvez dépenser 3000 crédits pour gagner euh, le membre d'équipage ci-dessous et défausser le pion euh, 4LOM. Donc si je décide de le prendre avec moi, je vais défausser le pion et je vais le rajouter dans mon vaisseau. Mais il va me demander du pognon quand même. Hein. Et sinon, réduisez cette somme de 1000 pour chaque prime que vous possédez. Ah, ça c'est intéressant. Quand on est chasseur de prime et puis qu'on a rencontré ce personnage-là là, euh, sur la fin, je trouve que c'est pas mal. En tant que membre d'équipage, ben, il va vous rajouter plus 1 au niveau euh, des attaques au corps à corps. Et il va vous rajouter la capacité tactique. Voyons ce qui se serait passé si j'avais plutôt euh, décidé de faire une rencontre sur la planète. Donc là, je vais prendre une des cartes planète. On a dit que j'étais sur Relot. Donc la carte, hein, elle a... Elle a, elle a deux valeurs, Rilote et Nabu. Je retourne et je, suis, je vais lire la partie Rilote. Donc, si vous avez une réputation positive ou neutre auprès euh, des rebelles, en l'occurrence, c'est cool, c'est mon cas, vous pouvez acheter n'importe quel vaisseau de la réserve à son coût normal. Ça, c'est intéressant placer la fiche sur la face objective du vaisseau normalement et ensuite retirer la carte du vaisseau du paquet. Donc là j'ai la possibilité d'acheter n'importe quel vaisseau. Alors pourquoi c'est intéressant Parce que normalement je dois pouvoir acheter que le vaisseau qui se présente ici dans le marché. Et là en l'occurrence avec cette carte, ben, j'aurai la possibilité de pouvoir acheter n'importe quel vaisseau. En l'occurrence on est en début de partie, j'ai pas assez d'argent pour me racheter un vaisseau donc ça va pas être possible. Et si vous avez une réputation négative avec les rebelles, en l'occurrence, ça, ce pas le cas, j'ai du bol, et eh bien, votre personnage subit 3 dégâts. Si vous n'êtes pas vaincu, vous gagnez un en réputation rebelle. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a une petite subtilité au niveau du jeu, c'est que sur les planètes, vous avez des factions. Ici, on voit qu'il y a la faction de l'Empire. Ici, on voit qu'il y a le syndicat du crime. Ici, on voit qu'il y a les rebelles. Il faut savoir que c'est intéressant, en fait, d'avoir ces informations-là, parce que les planètes, elles sont affiliées, et lorsque je vais aller sur une planète euh, rebelle, par exemple, bah, les cartes qui sont là, c'est plutôt des cartes qui ont une orientation, tes potes avec les rebelles, il va t'arriver des bonnes choses. Euh, si je vais euh, sur, euh, sur l'Otal, bah, c'est plutôt l'Empire si j'ai euh, ben plutôt une valeur négative pour l'Empire, je n'ai pas intérêt à aller sur l'otal et puis à tirer une carte de l'otal, parce que forcément, ça va mal se passer pour moi. Hein. Donc ça, c'est une subtilité qui peut être importante. C'est un peu du sandbox. Hein. En fait, il euh, y a plein de façons euh, de jouer, il y a plein de façons en fait, de, de, de régler euh, les solutions et d'augmenter en, en capacité. Et donc là, en l'occurrence, eh ben, euh, en fonction de la planète que je vais choisir, je vais décider d'aller plus ou moins vers une planète ou une autre pour résoudre mes actions parce que comme ça, je vais avoir des bonus parce que je sais que je suis en affiliation positive avec avec une section. Bon, on a vu comment on se déplaçait sur sur la map. On a vu que au niveau des rencontres que l'on faisait sur les planètes, on allait euh, tirer euh, des cartes en fonction de la planète ou des rencontres de personnages. Il faut savoir que si je m'étais trouvé en plein milieu de l'espace, bah, on l'a vu au niveau de mes actions, j'étais quand même pas mal restreint hein, parce que je ne peux pas faire d'échange et puis je ne peux pas acquérir quoi que ce soit ni livrer euh, quoi que ce soit. Heureusement, ce qui va se passer, c'est que je peux quand même y faire des rencontres. Et si je veux faire des rencontres en plein milieu de l'espace comme ça, je vais utiliser en fait ce paquet de cartes Escale qui est exactement en fait le même genre de carte que ce que l'on trouve au niveau des planètes, mais qui lui, en l'occurrence, est lié au fait que je suis en plein milieu de l'espace. Donc là, par exemple, j'ai rencontré pas de patrouille. Euh, si vous avez une réputation positive ou négative ou neutre avec les huttes, vous choisissez un paquet de marché et révélez les trois cartes du dessus. Vous pouvez acheter une de ces cartes ensuite et mélanger le paquet. Voilà. Et puis si j'avais une valeur négative chez les hut, ben, je devais déplacer la patrouille des huttes directement sur ma case et puis ben, directement la rencontrer. Alors attention, ça c'est très important, les combats ne se résolvent que si je suis sur une case en même temps qu'une patrouille au moment de la rencontre. Si je suis avec les Hut et que je décide de me déplacer, eh ben, je vais me déplacer avant de faire la phase rencontre, donc du coup je ne vais pas déclencher le combat avec eux. C'est uniquement si je suis sur une case avec une patrouille et que je suis à l'étape de rencontre, que là je vais engager le combat avec eux. Donc, c'est absolument pas une fatalité de se retrouver sur la case avec, euh, avec une troupe. On peut tout à fait décider de se barrer, de quitter la planète ou de quitter le secteur. Et puis, ben, comme ça, le combat ne se résout pas. Par contre, si je décide de rester, à mes risques et périls, si j'ai une valeur négative, je serai obligé de me battre contre eux. Et du coup, ben, je vais quand même perdre pas mal d'actions que j'aurais pu faire, en l'occurrence. Donc, on va regarder ensemble comment euh, se passe la euh, résolution euh, d'une action ou d'une mission. Quand je joue euh, à bordure extérieure, on va utiliser des dés qu'on connaît bien. C'est les mêmes ou pas Ouais, c'est tout. À, à, les positions non, sont les mêmes. T as, t as pas les ah oui, y a pas l'esquive. Ouais, les les, les, les c'est exactement les mêmes. Bon alors, au niveau des missions, comment ça se passe Comment je vais euh, résoudre un test hein, Je vous ai dit que euh, les personnages, au début, avaient euh, des compétences. qu'en gagnant, en fait, euh, de l'équipage, ben, j'allais gagner euh, la compétence de l'équipage que j'avais euh, acquise. Essayez de faire monter dans votre vaisseau soit des membres qui n'ont pas, euh, dont vous n'avez pas les connaissances, ça, ça peut être vraiment intéressant, soit qui ont les mêmes connaissances que vous. Vous allez voir, ça va vous apporter des bonus. Comment se règle en fait euh, une mission On va prendre la mission de pilotage attaque de pirate. On voit que euh, la destination euh, c'est Naluta. On, on part du principe que je suis sur Naluta. Hop. Et euh, la rencontre c'est effectuer un test de pilotage. Si vous réussissez cette mission est accomplie. Si vous échouez euh, votre vaisseau subit un dégât. Allez, on prend cette mission-là pour nous, avec Han Solo. On regarde euh, le test de pilotage. C'est quoi faire un test C'est lancer tout simplement 2 dés. Pour réussir euh, un test sans avoir aucune compétence, il faudra, avec ces 2 dés faire au moins un critique. C'est quand même assez chaud. Si vous avez la compétence pilotage, en l'occurrence, je l'ai, du coup, ce qui va euh, fonctionner, c'est un critique ou une touche. Ça, c'est intéressant. Et puis, si j'ai deux fois la compétence pilotage, soit sur ma carte, soit sur la carte d'un membre d'équipage, et c'est là que c'est intéressant, la façon dont vous allez faire monter euh, des associés dans votre vaisseau et la complétude que ça va avoir sur vos compétences, et bien là, ce qui va vous faire réussir le test, c'est un critique ou une touche, ou on va l'appeler concentration, parce que tout le monde le connaît comme ça, un résultat de concentration. Donc en gros, il bah, n'y a que le résultat double blanc qui ferait que euh, vous échouez dans ce test. Voilà on est dans une attaque de pirate. Je vais lancer euh, 2D, vous allez voir ma réussite euh, légendaire, tant pis, je couperai au montage. <rire> Ayant donc la capacité de pilotage, c'est soit sur un critique, soit sur une touche que je réussis en fait cette mission. Voilà. Et là, réussite légendaire, j'ai <rire> une concentration. <rire> un Hop oh On relance. <rire> <rire> Concentration et rien. 25 j tu peux le faire. Ouais ouais je suis y arrivé. <rire> Viens le faire. <rire> Trois fois. Et donc là, José Chavez, attention Et là <rire> C'est cadeau C'est <rire> cadeau voilà, donc vous avez vu hein, que même en ayant la compétence pilote, ben bah moi j'étais capable de me vautrer, euh, mais bon normalement euh, un joueur normal euh, il, il, il y arrive facilement. Donc là du coup ben bah, je réussis en fait euh, la mission et la récompense c'est de toucher 4000 et d'avoir euh, d'avoir une gloire. Donc ça c'est très très très très très important, hein, c'est de voir comment on va résoudre les missions qu'on va venir agréger comme ça sur le plateau. Et ben tout simplement en faisant ces tests de compétences et grâce à ces tests de compétences et les compétences qu'on a acquises et les compétences qu'on a euh, en, en complément, soit au niveau de l'équipage, soit au niveau euh, des améliorations de vaisseau. Hein. Vous avez des, des améliorations comme le module de visée qui va me permettre de relancer un dé en cas de combat dans l'espace. Euh, vous allez avoir des améliorations qui vous permettent bah, d'améliorer votre équipement parce que votre personnage aussi peut s'améliorer hein, euh, au, euh, au niveau du flingue, au niveau, au niveau de plein de choses. Donc voilà, ça c'est ce qui vous permet d'améliorer votre jet. On va voir une dernière chose, c'est un combat allez on va regarder comment on va euh, résoudre un, un combat et pour résoudre un combat je me suis mis en situation de croiser une patrouille euh, impériale cette patrouille impériale est de niveau 1 donc ça c'est très intéressant parce que vous allez voir si j'arrive à battre avec mon lancer des légendaires euh, on va voir que après on la remplace par euh, un, un niveau de patrouille un petit peu plus élevé donc elle elle a une capacité de 3 en attaque donc elle va lancer 3d et puis moi je vais aller me reporter sur euh, ma fiche de personnage et là, en l'occurrence, je suis dans un combat spatial. Donc, je vais regarder les capacités de mon vaisseau et non pas les capacités de mon personnage. Si j'étais sur une planète et que je venais à combattre un autre personnage, ça peut être un personnage de, que je rencontre, hein, qui peut directement décider de m'agresser ou un autre joueur, en l'occurrence, si une carte me permet de l'attaquer. Là, j'utilise ma capacité de combat au sol. Là, on est dans l'espace, on utilise les capacités de combat dans l'espace et mon vaisseau, il a également 3 d pour euh, combattre. Je suis l'attaquant, c'est très important parce qu'en cas d'égalité, l'attaquant gagne. Donc normalement, c'est le joueur d'à côté qui lance les dés pour l'Empire. Je vais lancer pour l'Empire. <rire> Allez, je lance pour l'Empire. Voilà, très bien. Donc je fais un critique, une concentration, il n'y a un rien. <rire> Et José qui jouait, qui jouait pour Han <rire> Solo. Fait deux concentrations. Le critique vaut deux touches. Donc là, en l'occurrence, je vais me prendre deux touches dans la coque de mon vaisseau. D'accord Hop là. Hop. Voilà. Deux touches sur la coque de mon vaisseau. Euh, la patrouille, ben, elle a gagné le combat, puisque moi, je ne lui fais rien. Donc elle n'est pas détruite. Et je perds le combat. Et ce qui se passe, c'est que. Il me reste des points de coque, donc je ne suis pas détruit, euh, par contre elle ce qu'elle va faire c'est qu'elle va bouger d'une case, donc au prochain tour elle ne sera pas sur la même case que moi et j'ai plutôt tendance à, à avoir besoin de, de me barrer. Partons du principe que nous ne sommes pas des baltringues en d et que nous ayons gagné. À dire ça, hein, on a fait un super jet euh, de dingue et on a euh, complètement atomiser l'Empire, puisqu'on aurait fait 4 dégâts. Je vous rappelle que le critique vaut 2 points. Et bien là, en fait, je gagne le combat. Donc ça déjà, c'est plutôt intéressant. Ce qui se passe, c'est que le pion, il est retiré. Je vais gagner la somme qui est inscrite en dessous. Parce que Je gagne 5000 crédits pour avoir détruit l'Empire. Ce qui se passe aussi, c'est qu'ayant flingué l'Empire, l'Empire ne va pas m'apprécier beaucoup. Je vais baisser en réputation côté Empire. La prochaine fois que je le rencontre, ça ne va pas se passer pareil, je serai obligé d'engager le combat. Dernière chose, ici là, dans la zone de patrouille, ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner le deuxième pion de l'Empire, et va, va, c'est ce pion-là maintenant qui va patrouiller sur la table. Donc il a 5 en force, donc c'est tout de suite beaucoup plus coton hein, que euh, la, la, la navette qu'on a, qu a désinguée et par contre, si je le détruis, Là, il ne va pas me rapporter de l'argent, il va me rapporter de la gloire et je vais gagner un pion de gloire si je le détruis. Ce qui est très important à savoir, c'est que le dernier pion de patrouille, qui est là, eh ben lui, il a tout simplement tiré en fait en valeur euh, d'attaque, bah, tout simplement, il est invincible. C'est-à-dire que celui-là, vous ne pourrez jamais le battre. Alors Normalement, hein, dans une phase de jeu, pour en arriver là, il faut vraiment que ça ait castagné. Ça vient vite, apparemment, on me dit. Mais il faut vraiment que ça ait castagné, mais il faut savoir qu'en fait, celui-là, ben, il gagnera toujours, toujours, toujours la partie au niveau des combats. Et il faudra filer. C'est pas pour rien que c'est un croiseur interstellaire qui est dessiné dessus. Voilà. Juste pour clôturer cette vidéo, euh, je vous parle de ce petit deck qui est ici, qui est tout simplement euh, l'IA du jeu. Et en fait, l'IA du jeu, ce qu'elle fait, euh, c'est qu'elle vous permet en fait de jouer... Un acteur qui n'est pas avec vous, c'est votre mode solo. Et en fait, cette IA, ces cartes d'IA, elles se présentent exactement comme les cartes de phase de, de, de jeu. Vous avez l'étape de planification, l'étape d'action et l'étape de rencontre. Et en fait, ça vous dit comment vous allez devoir résoudre chaque action. Donc là, je prends un exemple. J'ai une étape de planification où euh, effectuer euh, la première ligne applicable. Hein. Donc la première, s'il est vaincu, il enlève tous ses dégâts. Donc si votre personnage non joueur a été vaincu, en l'occurrence il est arrivé à zéro au niveau de sa capacité de vaisseau ou à zéro au niveau de sa capacité de personnage, ben, il doit forcément euh, se, se remonter un petit peu le moral. Il se déplace vers son objectif le plus proche. On sait qu'il a des missions qui lui sont propres avec des pions d'objectifs que vous allez matérialiser comme ça sur la table parce que comme vous jouez en solo, vous allez oublier en fait ce personnage là il a certaines missions donc c'est bien de personnaliser en fait sur, sur la table que ce sont des objectifs pour le personnage non joueur et puis sinon, eh ben, euh, s'il est, euh, est déjà euh, sur l'objectif le plus proche, il peut gagner 2000. Et puis on a ensuite son étape d'action, hein, où on vous dit, vous effectuez toutes les lignes qui sont applicables. Donc là, vous allez effectuer toutes les actions que vous pouvez faire, un maximum d'actions que vous pouvez faire. Et puis ensuite, pour l'étape de rencontre, ben, vous effectuez la première ligne qui est applicable, en l'occurrence. Hein. Là, c'est comme pour l'étape de planification. Par exemple, la première, c'est euh, s'il a une réputation négative auprès de la patrouille euh, de cette case, eh ben, euh, il rencontre la patrouille. Forcément, c'est logique. Sinon il va dépenser 8000 pour gagner un pion de gloire ou bah, sinon il va gagner 4000 et ensuite il perd une réputation de la faction de la patrouille la plus proche. Donc ça c'est l'IA. Vous allez piocher la carte, vous allez la jouer puis ensuite vous allez vous allez de nouveau brasser brasser votre votre système de cartes. Je sais pas si c'est un jeu qui est fait pour se jouer tout seul. Quand j'aurai réussi à l'obtenir, je vous ferai une vidéo en live où on fera une partie. Idéalement, je ferais venir quelqu'un quand même. Je pense que je ferais venir quelqu'un à la maison, on fera une partie ensemble. Jouer contre l'IA, ça me paraît un petit peu contre-intuitif, d'autant plus qu'il y a une chose assez déstabilisante. C'est que quand l'IA combat, bah en fait, elle ne résout pas ses combats, elle les réussit automatiquement. Donc ça, c'est un peu chaud. Je pense que l'IA, elle va, elle va grimper assez vite, même si, euh, apparemment, c'est assez simple de la battre. En plus, je trouve que le paquet est quand même assez petit. Donc, on doit être rapidement dans la redondance de la carte qu'on a tirée avoir au niveau des améliorations. Pourquoi je parle d'amélioration Parce que quand on voit euh, le euh, datadeck, et eh ben en fait entre 50 et 90 il y a un grand vide, donc on est nombreux sur YouTube à se dire tiens il y a un trou là au niveau du datadeck, vous ne l'avez pas, pas sur le champ là mais il y a un petit bonhomme qui, qui rigole. Donc voilà, on peut tout à fait imaginer qu'il y aura des évolutions. Évolution sous quelle forme ben, Déjà plus d'informations au niveau du datadeck. Forcément, plus de choses au niveau euh, du market à acquérir. Peut-être au niveau des rencontres, des choses qui vont s'enrichir, en tout cas au niveau des planètes, parce que je n'imagine pas au niveau des pions, ou quoique, ben, plus de pions, plus de rencontres, plus d'interactions, de nouveaux vaisseaux, et puis bien sûr, de nouveaux personnages. Voilà, je vous remercie de m'avoir euh, suivi, et puis on va partir sur le débrief. Bon, alors, euh, les sensations derrière ce Outer Rim... Moi c'est clair qu'au début, hein, je l'avais dit, dit dans un live je crois, je n'étais pas très très très chaud euh, sur ce système. Je me disais pourquoi on nous sort un jeu de plateau, en fait je ne comprenais pas vraiment l'idée. En fait, là maintenant ce qui me séduit, c'est que finalement j'ai réfléchi. à un jeu de plateau. Le seul jeu de plateau qu'on a sur Star Wars aujourd'hui, bah, c'est Rébellion. Et puis bah, quand vous voulez faire une partie de Rébellion, il faut avoir pas mal de temps devant vous, il hein. faut, être, faut être honnête. C'est un jeu qui prend euh, 4-5 heures, voire même plus. Et puis qui est quand même assez redondant, euh, on, on refait systématiquement la même mission qui est de fuir l'Empire. Alors là effectivement, hein, il y a beaucoup de choses à faire dans Outer Rim, il y a des missions pour livrer et tout ça, mais surtout moi, ce qui m'attire c'est déjà euh, l'endroit dans lequel se passe euh, la mission, en l'occurrence la bordure extérieure, les personnages hein, avec lesquels on va pouvoir jouer, à savoir euh, ben, Han Solo, Boba Fett, tous des lascars en fait, et puis surtout, eh ben, euh, la notion hein, euh, d'échange avec les joueurs autour de la table, négociation, trahison, je pense que tout le cœur du jeu est là. En plus, on a un jeu qui est assez nerveux, assez dynamique, qui peut s'installer très rapidement et dont les parties euh, ne devraient pas excéder deux heures. Donc je pense que c'est un bon point. Voilà, vous l'avez compris, je vous le conseille vivement. Et puis ben, ce que je pense faire, c'est que dès que je le recevrai, j'essaierai d'inviter l'un d'entre vous et puis on fera une partie ensemble en live. En attendant, il me reste à vous de bons jeux. Et puis surtout de bons jets, parce que si vous avez regardé toute la vidéo, vous avez bien vu que contre moi, vous aviez énormément de chance. Allez, à bientôt. Ciao